Salut, c'est Tyros, j'espère que vous avez tous la forme, moi ça va. Hein Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit truc d'actualité qui me fait bien rigoler, mais vraiment bien bien rigoler, c'est le, le truc de Marlène Schiappa qui va sur Playboy. Bon, on va pas non plus polémiquer pendant deux heures, mais je veux dire, euh, <rire> quand vous voyez le, la, la, la gueule de la femme, grosse comme elle est, <rire> déjà de prime abord, déjà aller sur Playboy, ça me fait bien marrer. Hein, je veux dire là ce moment là on n'est plus dans le poisson d'avril comme l'avais dit on est sur le ton d'avril hein <rire> et puis de deux euh, elle passe son temps à nous casser les burnes avec son, son, son féministe à deux balles euh, et au final elle termine sur sur euh, s'appelle sur playboy c'est un peu comme si vous aviez euh, je sais pas moi euh, euh, marc, marc dutroux qui, qui faisait un, euh, je sais pas un livre sur le sur la petite enfance Hein, ou euh, voilà ou sur ou, ou qui, qui allait sur des trucs familiales quoi. je veux dire c'est voilà c'est vraiment à, à mourir de rire quoi je veux dire ou alors comme des c'est comme si des ils faisait un, un colloque ou une, une participation pour, pour parler des, des viols ou des, des agressions sexuelles je veux dire c'est <rire> la même chose quoi. à ces niveau là c'est la connerie donc, non, mais, ou alors même ou alors mieux que Nicolas Sarkozy s'il si venait à, à venir à la télé, à nous, à nous parler, à disait qu'il faut être honnête dans la vie. Voilà, c'est Macron ou Sarkozy, c'est la même chose. Non, bon vous dire, c'est pour ça que je ai jamais cru, moi, à ces nouvelles féministes. Parce que le féminisme, le féminisme à la base, c'est pas ça, en vérité. Pas du tout. Le vrai féminisme, le féminisme de base, ce sont des femmes qui, qui, euh, qui œuvraient pour que, pour que les. les elles avaient plus de droits au niveau du de, de, de travail, au niveau de, des choses comme ça, des choses intelligentes. C'était des humanistes, en vérité, les premières féministes, c'était des humanistes. Elles disaient, regardez, on peut faire des choses autant que les hommes, mais dans des trucs normaux, des trucs corrects, ce le... n'était pas, pas des, folles, des folles dingues. Après, il y a les nouvelles féministes de maintenant, les 2.0, qui souvent, souvent, très souvent, à 90%, viennent de... On s'appelle de, de, de milieux favorisés, je dirais, qui, ont, qui, qui ne savent même pas ce que c'est que l'argent, qui ne savent pas du tout ce que c'est que d'être dans la merde ou de, ou de prendre des crédits, qui, ont, qui sont, qui sont issus de familles généralement aisées, qui, se, qui, qui ont des, des sérieux péto des, des sérieux problèmes psychiatriques et, et mentaux, qui au lieu de se remettre en question, qu'est-ce qu'elles font Elles agressent, elles, elles accusent l'homme. Voilà. parce qu'elles n'arrivent pas à être en couple, elles n'arrivent pas à tenir un couple, elles n'arrivent pas à se comporter normalement, donc qu'est-ce qu'elles font Au lieu de se remettre en question et de se faire soigner, qu'est-ce qu'elles font Elles fait les accusent les autres. C'est la même base que le racisme. En vérité, les féministes 2.0, on les appelle, les nouvelles, c'est des racialistes. Voilà, C'est des racialistes. C'est au même niveau que si vous désirez le Cuscus clan qui, qui, qui, qui dit que les Noirs sont des sous-hommes, ou les Juifs, ou ce que vous voulez, ce sont, en vérité, c'est des racialistes. Voilà, C'est des nazis. C'est des nazis femmes. Ni plus ni moins. Donc, cette euh, Chiappa qui est une débile mentale à, à, absolue. Et d'ailleurs, par contre, petite aparté, petite précision, ce n'est aucunement une Corse. Elle se dit Corse, mais alors, elle n'est elle pas du tout Corse. Je, je, je peux vous le dire tout de suite. Sa mère, elle est euh, je ne sais plus quoi, et son père, il est italien. Donc elle n'est pas du tout corse, d'ailleurs le mot, le, son nom, chiapa, on ne dit pas Chiappa, on dit en Corse, enfin en Italie, on en Italie, dit Chiappa. Chiappa, c'est italien, Voilà. d'ailleurs elle est italienne, donc je ne vois pas pourquoi elle se dit corse, elle doit avoir sans doute la grand-mère qui doit être corse, mais voilà, vraiment une personne de sa famille, et automatiquement elle est corse, elle est corse de rien du tout. Donc j'entends beaucoup des gens sur internet qui disent « Oh, euh, vous êtes vraiment des débiles en Corse, hein, vu un euh, pas qui vous représente. » Non, mais elle se représente elle-même. <rire> c'est pas parce que tu mets un, un, une chaîne avec une Corse ou que tu te dis que tu viens de Corse que tu es forcément Corse. <rire> Je vous le dis honnêtement, elle est Corse, rien du tout. tout. C'est comme à l'Assemblée de Corse, là, le, le, le nationaliste Séméon qui se dit Corse, il est rien du tout. Sa mère, elle est, elle est juive et son père, il est italien donc il, y a, il, y a, il est que dalle, il est rien du tout donc voilà, c'est comme si moi demain je me dis breton ou je me dis anglais ou n'importe quoi, je suis rien du tout c'est pas parce que j'habite pendant 10 ans à un endroit que forcément ça me fait avoir la nationalité ou, le, ou les origines, c'est le sang hein, qui compte donc voilà, c'est petit aparté parce que ça me fait bien rigoler quand on parle d'elle, à chaque fois on dit qu'elle est corse elle est, elle est elle rien du tout, elle s'est autoproclamée corse si vous préférez simplement parce qu'elle a une maison en Corse <rire> donc voilà, il faut arrêter les conneries hein. au passage, hein, je peux petit, petit truc au passage donc voilà, c'est pour ça que toutes ces féministes en vérité, ces nouvelles féministes en vérité, salissent le mouvement originel plus qu'autre chose. Ce sont juste des folles dingues qui ont des problèmes psychiatriques, qui souvent, très souvent, sont des lymphomanes euh, cachées, comme elles, ou alors des, euh, des lesbiennes. C'est pour ça qu'elles ont la haine de l'homme comme ça, parce que c'est des lesbiennes, tout simplement. Et donc, elles créent ces mouvements-là. À la base, même le mouvement MeToo pour dénoncer les violences sexuelles est venu d'une actrice déchue, une piètre, piètre actrice déchue qui s'appelait Alissa Milano, qui est une nulle à chier, qui était sur des, qui était sur des séries vraiment euh, série b Et comme elle n'y arrivait pas à, à réussir dans le monde de, du show business, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a voulu se faire connaître se faire connaître, elle a voulu se faire euh, rappeler aux gens qu'elle existait, je dirais, je dirais, en inventant ce mouvement MeToo, euh, pour, voilà, pour se faire de la pub autour d'elle, voilà, tout simplement, et vendre des livres et tout ça, et se faire du pognon. Ils se font du buzz, ils se font du pognon, ils font leur beurre sur, sur le dos des gens comme ça. Voilà. Donc, on n'en qu'un cas, c'est des féministes. Mais on en voit beaucoup, des gens comme ça. ça c est, c est, c est, c est... Il y en a plein dans tous les milieux, dans tous les mouvements, même, même les mouvements religieux, tout ce que vous voulez. Il y a plein de gens qui profitent comme ça de. Euh, comment dirais-je, de mouvements ou de choses originelles qui ont été créées, qui sont sincères et véritables, je dirais, comme, euh, comme les féministes au départ, pour pouvoir. Euh, Édulcorer leurs choses et, et, et arranger les choses à leur façon, je dirais, pour pouvoir faire croire qu'elles sont en vérité comme, comme avant, mais en vérité pas du tout. Elles sont en aucun cas des féministes, en aucun cas c'est des gens sincères, en aucun cas c'est des gens. Euh, équilibré dans leur tête, ça n'a rien à voir avec les féministes de, de, du départ, c'est pour ça qu'on les appelle féministes, ce ne sont pas des féministes, pas du tout, du tout, du tout. Les vraies féministes, j'appuie, je, je le dis, c'était des femmes qui étaient des humanistes, c'était des femmes intelligentes, sincères, qui disaient simplement, regardez, on est des êtres humains, comme les hommes, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler ou voter, tout ça, ce qui était parfaitement intéressant, légal, ou même courageux. Elles, de nos jours, ce ne pas des humanistes, ce sont des racialistes, voilà ce que c'est. Ce sont des femmes qui ont la haine des hommes. D'ailleurs, beaucoup de féministes, les nouvelles, je dirais 2.0, qui ont écrit des livres et veulent carrément l'extermination des hommes, voire même qu'on qu nous bride et qu'on n'ouvre même plus la bouche. Voilà, ce sont des racialistes, ce sont des nazis, c'est préféré. C'est au même point que, comme je vous dis, que le Cucus-Clan envers les noirs ou les juifs, ou même des noirs aussi qui sont racistes envers les blancs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de noirs racistes envers les blancs, comme, on, comme le, le ministre de l'Éducation, Papendaï, qui est un racialiste, un anti-blanc. Donc voilà, au final, c'est une nymphomane, c'est une folle, c'est qu'à voir quand elle va sur les plateaux avec des décolletés, je ne vous dis même pas, des, des, des, des jupes fendues jusqu'à jusqu la culotte, comme on dit. Et euh, c'est une folle. Elle écrit en plus des livres pornographiques, elle l'a reconnue, parce qu'au début, elle écrivait sous un nom d'emprunt, comme ils font beaucoup d'auteurs, mais les gens ont fini par le savoir qu'elle écrivait des livres porno. Donc voilà, elle se, fait, elle se dit féminine, en vérité, c'est une nymphomane euh, en elle, et elle aime la pornographie, elle aime se faire violer, elle aime se faire comme ça, voilà, par des hommes et tout, mais, elle se... mais, mais pas l'avouer, ça l'emmerde de ne pas pouvoir le faire, donc elle a la haine envers les hommes comme ça. Mais en vérité, vous avez vu, comme on dit, dit l'expression, fuit le naturel, il revient au galop. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle est allée dans le pire magazine qui soit, <rire> qui représente les femmes comme des bouts de viande, euh, et voilà, une féministe normalement constituée, intelligente, jamais de la vie au grand jamais, elle irait dans des magazines comme ça jamais de la vie je vous dis c'est comme si Marc du Trou il faisait euh, il irait dans, dans, dans des dans un magazine pour, ou dans, un, dans une émission pour parler des trucs familiaux, <rire> ou si DSK, vous vous rappelez DSK, qui, qui est un violeur et un taré, qui irait par exemple parler des relations hommes-femmes. C'est à mourir de rire. Ou si Hitler, il irait par exemple parler de, de s'il si, par si par était encore vivant, il irait, il irait parler à Israël Magazine des juifs. <rire> C'est la même chose. C'est à mourir de rire. Un mourir de rire. Donc c'est pour ça, ne, ne vous emmerdez pas avec elle, surtout n'achetez pas le magazine du pouvoir, ce qu'elle a fait, c'est lui donner de, de, la, de la notoriété pour rien et de lui donner de l'argent pour rien. Donc voilà, c'est une malade mentale, c'est une info, voilà ce que c'est, doublée d'une femme complètement psycho dans sa tête, et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il y en a beaucoup, beaucoup de nos jours des, des gens comme ça beaucoup, beaucoup, beaucoup, qui se font passer pour des gens euh, respectables ou, ou qui sont associés à certains mouvements. en bon, vérité pas du tout, c'est un peu comme la... Euh, beaucoup de gens aiment beaucoup la journaliste euh, Dornelas, euh, qui est sur News elle se fait passer pour chrétienne et tout, euh, catholique, machin, mais c'est une grosse tarée, en vérité. On le voit, elle est haineuse, elle est haineuse, elle n'aime pas les gens. Elle est pour le gouvernement à mort, en vérité, elle se cache, mais elle est pour le gouvernement, elle est pour la police qui tape sur les gens à mort. C'est voilà, c'est des gens qui se font passer comme ça pour des gens bien... Mais en vérité, c'est des, des, des gens haineux. C'est des gens haineux qui n'aiment pas les gens, qui n'aiment pas la population, qui, qui ont une, une vision sectaire et tarée de leur tête et, et, et qui salissent plus le, le, le mouvement chrétien qu'autre chose. Parce qu'en aucun cas, c'est une, une chrétienne, c'est une folle. Voilà ce que c'est. Je l'écoutais parler. Et, oui, elle se fait passer pour une un espèce d'image respectable. Mais comme vous creusez bien ses, ses, ses propos et vous lisez bien ses articles, vous voyez qu'elle a, qu a un grave souci au cerveau. C'est une femme qui est haineuse et racialiste. Donc voilà, Et il y en a plein, plein, plein, plein comme ça, comme je vous dis, même dans les mouvements chrétiens, parce que moi je suis issu chrétien, je suis protestant, quand vous voyez par exemple, vous ne connaissez pas, mais certains sites comme il s'appelait Le Top Chrétien, son créateur, il se remplit les poches avec des, des, des pasteurs de comment on dit américain, ils appellent ça de la prospérité, ils se remplissent les poches, ils se disent chrétiens avec Jésus, tout ça. C'est comme tous ces pasteurs américains qui se disent avec Jésus, et tout ça, ils se remplissent les poches, ils vendent des livres et tout, et ils salissent le mouvement chrétien et le mouvement évangélique. Parce que moi je suis, je suis protestant évangélique, mais je dis dire, mais en aucun cas, je suis d'accord dans, dans, dans dans, ou je suis avec eux. C'est des gens qui, qui salissent le mouvement et qui s'en mettent plein les poches. C'est pour ça, s'il y a des féministes qui écoutent cette vidéo, la vraie féministe, c'est pour ça que la vraie féministe, c est, c est, en aucun cas, c'est des, des gens comme ça. Si même si c'est des féministes qui m'écoutent là, euh, n'écoutez pas cette ce femme, c'est une folle dingue. C'est une folle dingue, et, et, les, et les vraies féministes de départ, ça n'a rien à voir, ça à, à des mille et des cent, comme on dit, de... de, de une femme qui de de, de, de de tout ce qu'elle porte comme idéologie comme je vous dis je vous le répète et, et je vous le dis c'est une racialiste nymphomane. voilà point final voilà faut faut, faut, le, faut le résumer ça et, et en plus elle sallie la france et le drapeau français parce qu'elle se roule dedans pour faire des photos euh, euh, comme ça s'appelle euh, érotique donc c'est du mal mental Voilà. Mon point de vue sur cette femme. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Et puis, je vous dis au prochain podcast, vidéo de moto-vlog et également de d'autres tutos. Allez, ciao, ciao.